Ah, Bad News. Cette émission où il n'y a jamais eu de problème technique majeur. <rire> Proposé par de vrais professionnels. Ça, c'est merveilleux. Attends, je vérifie quand même le point, parce qu'en vrai, je l'ai fait, mais... Euh... Ah, c'est très gentil, ça, Thomas. Ok. Très bien. C'est parti. Mais non, mais attendez, vous voyez bien qu'il est flou, là. Jasmine, Alicia, Carter... Ah oh, purée, c'est pas vrai. Eh bien, pour la première fois dans Bad News, nous vous offrons une émission complète avec un très joli problème technique. <rire> du flou. Jasmine, Alicia, Carter a trouvé, selon elle, un médicament. Quel est-il, Thomas Attention C'est... Est, attends, on est Attends, attends Si tu ne trouves pas, on va devoir tous les deux prendre ce médicament. Waouh wow, C'est un truc actu actuel, actuel ou pas ouais, Oui, c'est hyper actuel. Ouais. C'est une bad news qui est sortie euh, en janvier. Euh... Bah, suis... <rire> C'était caché. Non. Donc, tu as perdu. Oui, bah oui. Donc, on je va devoir faire comme elle. Elle boit ses règles. Elle boit des bonnes règles bien fraîches qui sortent de sa chatte, puisque les règles, ça sort de, ah ouais. de la chatte. Voilà. Euh, depuis des siècles, on a appris aux femmes... Elle dit, hein, ça c'est elle. Hein, depuis des siècles, on a appris aux femmes à avoir honte de leurs règles. Si vous analysez les tampons et les serviettes hygiéniques, vous remarquez qu'elles sont parfumées avec plein de produits chimiques pour cacher notre sang et compromettre le fonctionnement naturel de nos règles. Or, en réalité, votre sang menstruel est très riche en nutriments dont vous avez besoin. En résumé, elle boit ses règles elle fait des masques de beauté avec ses règles. Et elle fait de l'art avec ses règles. Alors, c'est hyper joli en vrai. Ah, c'est hyper joli. Elle fait des chats en règles. Bah, justement, j'allais dire, la, la vulve à côté de sa tête, elle est hyper chouette. Ouais, une belle vulve de règles. Ouais, ouais, ouais. Comme je l'ai dit au début, elle utilise aussi ça comme un médicament. Elle affirme qu'elles sont composées de cellules souches régénératrices qui sont bonnes pour l'organisme. Euh, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé un article qui disait que boire ses règles équivalait à 5 fruits et légumes Consommer. Ok. Il y avait un lien vers une source, mais il marchait pas, donc je ne suis, <rire> suis pas sûr que ça se voit bien. <rire> mais la vraie source, qu'est-ce que c'est C'est la chatte. Oui, oui, oui. Finalement, finalement, la, finalement, la euh... Donc Thomas. Oui. <rire> Est-ce que... J'ai envie de boire des règles Pour l'expérience, tu as envie de tester. Mais elle a dit qu'il faut boire ses propres règles. Et là, je ne pense pas que ce soit mes propres règles que tu disposes. Non, donc, dispo alors, j'ai demandé à une amie. <rire> oui, bah ben oui. <rire> qui parle très souvent de son caca. Et qui accepte de parler de son caca, donc du coup, elle accepte aussi de parler de ses règles. Elle m'a donné une bouteille pas que j'ai mis au frais. C'est pas possible. J'ai rempli, Thomas. C'est pas possible. Donc on parle bien sûr d'Eleanor. Oui. <rire> donc c'est... Oh, c'est du jus de tomate. C'est des règles, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux... Testé. Alors est, on est là pour... Euh... Donc, c'est-à-dire que là, tout le monde est OK pour dire qu'on va boire des règles d'Eleanor. Oh là là. En plus, ça sent bien ce que j'ai dit juste avant. Santé. Santé. Chatte. Ouais. J'aime pas du tout. <rire> j'aime bien parce que j'aime pas du tout, tu sais. On parle des règles depuis <rire> le début, mais... Mais ils ont mis du tabasco. Ouais, on dirait qu'il y a du tabasco dedans. C'est quoi c'est du jus de tomate C'est du jus de légumes. Ah, du jus de légumes, ouais. Hyper bon pour le corps, le jus de légumes. Ne faites pas ça chez vous, hein Ne buvez pas de jus de légumes, buvez bien vos règles <rire> <rire> hey, T'as vu quand j'ai dit Eleanor ouais. En fait, tu me croyais pas qu'il y avait des règles. Ouais. Et quand j'ai dit Eleanor, t'as commencé à y croire. Ah Non, mais quand t'as dit quelqu'un de, de bad news, enfin, euh, quelqu'un qui accepte de parler de son caca, j'ai fait, qui a parlé de son caca dernièrement Dans ah, l'émission, ouais, voilà. voilà. Et du coup, j'étais en mode... C'est voilà, crédible. Bah c'est crédible, elle pourrait... Enfin en vrai, je, je serais même pas étonné qu'elle te file une cup pleine, genre en mode « Tiens, attention, ça fait la fin c'est vrai qu'elle pourrait, je... Mais non, c'est pas le cas. Euh, on est peut-être pas obligé de finir. Non, non. Non. Mais je veux quand même en reprendre une petite gangée, histoire de... Pour la beauté du geste. Bah allez, et t'en verras le générique derrière. Exactement. Mmh. Les résultats du grand concours, Bad News vous est présenté par... Et j'avais pas du tout oublié, non, non, non, non, non, non, non, non... Vous avez été plus de 4 à participer 5 au total, donc plus que 4, c'est vrai. Et les participations ont toutes été plus nulles les unes que les autres. Je ne félicite donc pas du tout tous les participants qui sont. Pas bravo à Ragnard, Julien Iman. Vraiment nul la vidéo de Fais pas C'est son pseudo. Ah, ou à moins que ce soit un message. Alexis, tu pouvais pas faire pire. Renaud, même mes cauchemars les plus fous ne ressemblent pas à tes vidéos. Et enfin, Noam. Mais il a fallu faire un choix. Et le grand gagnant ou le grand perdant je sais plus. Et vous le saurez la semaine prochaine. Si j'y pense, faut que je note. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. C'est Bad News, Bad News. Et Badounette aussi. C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Euh, et de plus en plus, hein, 2022, euh, Ukraine, tout ça. On est bien. On est. Très, très bien dans les gros connards. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Sauf pour les deux premières good news de cette émission. Ah euh, Donc, deux good news pour commencer cette émission. Première good news. J'ai acheté une chemise. Oui Elle est taille S. Et c'est vérifié, ça Ah bah, je... C'est dans l'étiquette, quoi. C'est dans l'étiquette. Hein. On pourra montrer, si tu veux, après. Mais, après, <rire> je... mais oui, oui, donc, donc voilà, je rentre dans du S. Première good news. Et deuxième good news... Nous sommes le 15 mars. La semaine dernière, oui. t'es ma mère qui était dans Bad News. Tout à fait. Du coup, on n'a pas pu fêter l'anniversaire de Thomas. <rire> oui, c'est vrai. Donc, cette émission sera une émission où on fête les 30 ans de Thomas Combray. Oh là là. Thomas, oui est-ce que tu connais ce site euh, euh, qui s'appelle Vidéo ou je ne sais quoi, où il y a des célébrités qui proposent de souhaiter des anniversaires aux gens, c'est-à-dire que, sous rémunération... Oh, putain, je crois que j'ai vu ça, mais c'est un truc français, non Ouais, c'est français, ouais, ouais. ouais. Quelle célébrité m'a souhaité mon anniversaire Thomas, <rire> voici l'une d'entre elles. <rire> Bonjour. Thomas, c'est David Moyet, euh, j'espère que tu vas bien. On m'a dit que tu avais 30 ans. <rire> c'est drôle. 30 ans, c'est bien, c'est un beau garçon, voilà, euh, je te souhaite plein de choses pour ton anniversaire, félicitations, et puis euh, en espérant que la guerre ne fasse pas que tu n'aies jamais 31 ans. <rire> Bonne journée. C'est comme un cri vérité. C'est marrant ces petits regards sur le côté de, attends c'est quoi déjà que j'enregistre Parce que ça fait un an que je prépare ça. Un an Ouais, est-ce que t'es content Ouais, je suis très content. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher. Bah écoute, bah maintenant la société elle roule un peu. Donc, donc tu euh, peux te permettre, de, de, de permettre certaines quelques, choses. quelques voilà. ouais. Mais peut-être qu'on reviendra <rire> là-dessus dans l'émission. On commence, on commence tout de suite par En bref d'itinéris trouvé dans l'Indian Express. En bref. Comment fait-on pour avoir un garçon ou une fille Enfin, comment on fait pour déterminer le sexe de son bébé pendant la grossesse Bah on fait une échographie, et on regarde s'il y a de l y a une qui coûte. Dans les Sims 4, <rire> il faut que la maman consomme des fraises et écoute de la musique pop pour avoir une fille. Ok. C'est l'astuce. Et il faut qu'elle consomme des carottes et écoute de la musique alternative pour avoir un garçon. Ok. Donc les carottes c'est La bite euh... Dans la réalité Thomas, bah ben en fait en vrai on peut pas. Bah oui. On peut vérifier... On peut vérifier pendant la grossesse, mais Pendant la grossesse, euh, ouais. et se dire, non je voulais vraiment une fille, tuer le. <rire> on peut... Si, des gens le font, hein. oui. Non, je sais pas. <rire> Selon un guérisseur indien, il faut que la mère s'enfonce un clou dans le front. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, c'est la théorie, hein. Mais en pratique, une femme l'a vraiment fait. Bah, et puis elle est morte, j'imagine Selon elle, une femme l'avait fait et avait donné naissance à un garçon, même si l'échographie avait montré que c'était une fille. C'est une fille. Ah. Et donc, elle a pris un clou, qu'elle a passé son enfant avec un marteau, tu vois, et elle s'est retrouvée aux urgences. Oui, oui, oui. Même si le clou a perforé le crâne, c'est-à-dire qu'elle a réussi quand même à taper assez fort pour passer derrière le crâne, elle n'a pas atteint le cerveau. Putain, elle a de la chance. Enfin, mais attends, -ce le que cerveau était peut-être un petit peu atteint déjà. J'imagine que du coup ça va et qu'elle a continué sa vie. Euh... Oui, oui, oui, oui, oui, elle va bien. Elle va bien, enfin, enfin, bien rester à... avec le niveau qu'elle avait au départ. Oui, enfin. voilà, c'est voilà, ça. ça. <rire> On enchaîne avec une... Ah ben non Il y a... <rire> Personnalité ouais. qui voudrait souhaiter un bon anniversaire à Thomas. Salut Thomas, je te souhaite un très <rire> joyeux anniversaire. Je t'embrasse fort et je te fais un petit cadeau que je vais t'envoyer. Là, c'est une petite crème anti-hémorroïde. Ah oui. Tu verras, à partir de 30 ans, ça arrive souvent. C'est vrai. Bah, c'est très gentil de sa part T'es content <rire> Ouais, je suis très content. Ça, ça a dû te coûter cher hein, parce qu'il y en a beau, et ouais. si chaque bad news, il y a. Clairement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il a fallu envoyer Wi-Fi, tout ça. Ah bah ouais, oui, ouais. oui, c'est ouais. ça. En bref, de Lulu Cracra, trouvé dans le Dauphiné. Ça, je vais faire ça, voilà. Thomas, Oui. Conrado Estrada, un new-yorkais de 57 ans, a une particularité, Thomas, sais-tu laquelle ouais. Sache que, il y a un indice, et l'indice est chez moi, tu peux le trouver près de Krillin. Aux toilettes Donc faut qu'on part en... <rire> C'est bizarre quand même que direct j'ai l'idée des toilettes. <rire> le, le cochon, euh... Bah, euh, tu vois pas Krila Si si, ah d'accord, donc faut que je... Nez, il a pas de nez Effectivement, Krila n'a pas de nez. C'est vrai. Et donc ce monsieur, c'est pareil, il a pas de nez Ah si. Ah Attends, viens. Il est pas <rire> au bon endroit. <rire> Hé hey. Bad news for Boyard, c'est pas une super idée. <rire> on est prêt, presque for Boyard. Presque. presque. <rire> oh, euh... C'est un vrai nez. C'est son nez. Je veux dire, c'est pas une... Euh, c'est pas une bite qui, qui aurait poussé au mauvais endroit. Alors, effectivement, hein, on, a, on a cité là. Alors, il est né normalement. Ah, il s'est poussé au fur et à mesure... Euh... Sauf que des boutons poussent sur son nez. Ah, c'est des boutons Et très vite, il est atteint 10... Hypertrophie. Et donc vous voyez effectivement c'est. c'est vraiment une bite. Des médecins lui prescrivent alors des médicaments, mais rien ne fonctionne. Son nez est toujours aussi gros. Il explique que l'handicap est très lourd, notamment pour manger. Le nez atteignait mes lèvres, donc à chaque fois je prenais une bouchée, ça touchait la cuillère. Bah surtout le, le, le, le paramètre bouton. Fait que c'est un peu dégueu. Euh, oui, oui, il y, y a un côté, euh, je bois du pinard aussi. En fait, je sais qu'il y a le nez et les oreilles, c'est le truc qui ne cesse de grandir au fil d'une oui. vie humaine. Ouais, du exactement. coup, est-ce qu'il aurait pas un dysfonctionnement de ce truc-là ou c'est vraiment des boutons qui causent ce truc? C'est pas expliqué. En tout cas, effectivement, il y a une hypertrophie. Et sache qu'il y a le docteur Thomas Romo, directeur du département de chirurgie plastique du visage de l'hôpital de New York, qui lui apprend qu'il est atteint à, ah, donc c'est une maladie, la rhinophima. Thomas Romo a pris pitié de, de, de ce gars qui n'avait pas beaucoup d'argent, et il a accepté de l'opérer gratuitement. Et il lui a rendu un nez. Ah non, trop bien. Mais alors, est-ce que du coup, son nez, maintenant, il lui a remis un nez Est-ce que son nez va repousser à nouveau Ou genre, est-ce que c'est le truc, tous les, tous, tous les ans, il va devoir aller se non, faire un Non, normalement, je pense que c'est réglé. Ok. Euh, et en plus, euh, Conrado a décroché un poste au domicile du chirurgien avant l'opération. Donc en fait, il semblerait que le chirurgien lui ait donné un emploi et en plus, il est... lui est soigné le nez euh, gratuitement. Un truc voilà. sympa. Par contre, on ne sait pas l'emploi qu'il lui a donné. Vu que c'est un chirurgien qui opère les gens du nez, il doit avoir un petit kiff au niveau du nez et qui rencontre pour la première fois de sa vie un mec qui a un bite. peut-être qu'il a payé son opération hein, en faisant une Pinocchio, quoi, tu vois. Non, ça <rire> j'invente. En ça j'invente. En Mais bon, <rire> bref. En tout cas, ça prouve que Philippe Catherine n'a rien inventé. Ah ouais, elle a même des grandes oreilles en plus. Mais... Mais encore une célébrité Mais enfin Thomas, ça ne serait pas ton anniversaire Un bon anniversaire, bien sûr. Quoi Ah, c'est ici Ah Bon anniversaire et, et un joyeux anniversaire, bien sûr Comment on est Ils sont séparés parce qu'il y en a un qui a le Covid. Ah d'accord. Voilà. En bref, de Johnny H. En bref Ça se passe à Long Island, Jean, Jean, puisque c'est une femme, c'est son prénom, est une grand-mère de 73 ans. Et ce jour-là, tout va bien. Bon, elle ouais. fait des trucs de vieille, Genre, elle fait euh, la queue, elle se pisse dessus, euh, elle enlève ses dents, elle est remet, elle les <rire> nettoie en dehors d'elle, elle est remet. Bon, voilà, des trucs de vieux. Et tout commence lorsqu'elle reçoit un coup de téléphone. Allô Oui, c'est mamie, euh, c'est ton fils euh, Loès. Oui Moi, j'ai une galère de ouf, là. Je me suis fait agra, euh, j'ai bu un peu, je me suis fait choper par les flics alors que j'étais en bagnole. T'as vu Oui Oui, bah, mamie, euh, t'aurais pas eu 8000 balles à me dépanner D'accord Jean raccroche, et la deuxième appel. Allô, madame Jean Oui C'est l'avocat de votre petit-fils, la S Oui Oui, donc je vous confirme bien le montant de la caution, 8000 dollars, si Sissi, t'as vu D'accord Jean raccroche, et la troisième appel. Allô, madame Jean Oui Je vous appelle à propos de votre petit-fils, je suis le garant de caution, la S Oui Comment vous souhaitez régler Passez à la maison, j'ai du liquide J'arrive tout de suite, si Sissi, t'as vu <rire> La S <rire> J'ai compris ce qui se passe. L'homme arrive au domicile de la grand-mère, et comme tu l'as compris, Thomas, c'est une arnaque. Mais oui. La grand-mère, cependant, lui donne l'enveloppe bien fournie, une enveloppe pleine de... De dollars serviette en papier. Ah. Mais ça, le monsieur ne le sait pas. Et lorsqu'il retourne, se retourne pour partir et aller à sa voiture, des agents de police surgissent, des fourrés à côté et le plaquent au sol. Que s'est-il passé Eh bien elle avait tout compris, elle aussi. Elle a compris, si, si, la S, t'as vu. Ouais, ouais, en <rire> gros, elle a compris que c'était des mecs qui n'étaient pas du tout son petit-fils, que c'était une arnaque complète, et donc elle a fait d'accord, venez à la maison, elle a appelé les flics, elle a dit, il y a des bandits qui vont arriver, les flics ont entendu, ils les ont chopés <rire> et voilà. J'aime bien quand ça roule toujours nickel comme ça. C'est vraiment ouais. les filles qui sont un peu tatillon, ils font Ah oui, vous êtes sûr Un chat, Nan nan. Ok, très bien. Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, ça met du temps. À oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, Si tu dis pas que tu vas foutre un coup de fusil dans la personne, euh, ils ont peu vrai du mal. À... C'est vrai. Bah écoute, là, ça s'est bien vous passé. Vous avez du temps, hein. peut-être. Et donc oui, les arnaqueurs jouaient le petit fils et l'avocat. Enfin, l'arnaqueur qui lui jouait le petit fils et l'autre l'avocat, bah court toujours forcément. Mais alors, le, et le petit fils n'est pas dans le coup, pas du tout. Ok. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badonnettes. Bonjour Les homonymes sont des mots qui se prononcent et ou s'écrivent de la même façon, mais ont un sens différent. Il y en a deux sortes, les homophones, qui se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment, homo le même et phone, son en gros, et les homographes, qui s'écrivent de la même manière, graphent l'écriture. Et donc bah... Euh, n'ont toujours pas le même sens, hein, puisque c'est ça l'idée de base. Le serveur me coince au fond, son pote fait le guet, ça ne s'écrit pas comme ça. Gay, euh... <rire> <me> <rire> G-A-I, G -A -I, qui inspire de la gaieté, qui est joyeux. Gay, G-A-Y, homosexuel. Gay, G-U-E-T, du verbe gaieté, surveiller. Gay, G-U-A-I, alors accrochez-vous, c'est un rang qui vient de baiser, donc n'a plus d'œufs ou de laitance, enfin je ne vous fais pas de dessin. Et Gay, G-U-E, accent aigu, c'est là où on peut traverser une rivière, parce qu'elle est moins profonde à cet endroit. Dans l'exemple présent, c'est plutôt Gay, G-U-E-T, mais après, euh, chacun fait comme il veut. Vert dans les selles. Vert dans les selles. C'est-à-dire, il fait caca. Et il y a des Ah oui verres... Il y a des verres Oh putain Ok voilà. Waouh Ah bah tiens, un autre exemple dans la même émission. Du vert dans les selles, genre la couleur, dans les dessous de bras, il moisi. Je vous laisse méditer là-dessus, les badonettes Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Bonne santé. Au, Au revoir, revoir, maître revoir. Merci beaucoup, Sylvain. <rire> Alors bonjour Thomas. Thomas, euh, je suis pas en ou Pampoitou, Pampoitou Quartet. Tu m'as certainement déjà entendu dans <rire> des musiques comme Le Gland d'Hiver ou Robofox. Thomas, tu as 30 ans. 30 ans, c'est un âge tout à fait stupéfiant. Alors, c'est un âge que je ne connais pas puisque je n'ai pas encore 30 ans, mais je suppose que c'est l'âge de la sagesse, l'âge de l'allégresse. Bien sûr, je te souhaite tout le bonheur du monde, que tu puisses réaliser tous tu tes projets, euh, que tu vives encore fort longtemps s'il t'en est donné l'opportunité. Dans tous les cas, je te souhaite un très joyeux anniversaire, et je te fais des bisous. Euh, mais dans le respect des gestes barrières, euh, bien évidemment. A euh, très bientôt. Et sur ce, je vais me laver les cheveux. <rire> voilà, donc, euh, énormément de stars. Ouais, mais celui-là, euh... il doit coûter cher. C'est bah, vrai que c'est tous des tarifs différents. Euh, donc, euh, oui, oui. Bah, tu verras qu'on a... On a... Bon, il y a de tout, quoi. Le, le, pro... le prochain est pas très cher. D'accord. En bref de Gaëtan, trouvé dans Sud-Ouest. Thomas, oui. est-ce que tu aimes les bronzés fonduski euh, Bah écoute, oui. Est-ce que tu aimes les tuches J'ai jamais regardé et j'ai un peu peur de regarder. Vous, dans le public, vous aimez ou pas Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse les tuches fonduski Pourquoi pas L'histoire se passe dans les Pyrénées, à la station de Monji. Dans la famille, ils sont quatre. Trois adultes et un adolescent de 14 ans. Et apparemment, un enfant de 3 ans les accompagne. Donc ils ne sont pas 4 du coup. Ouais, ça, mais en fait, je n'ai pas tout compris. Euh, ça se trouve, euh, c'est l'inverse. C'est un adulte qui accompagne un enfant, on ne sait pas. Enfin bon, bref, ce que voulait sûrement dire le journal, c'était que cet enfant ne faisait pas partie de cette famille, mais il était et avec que... eux. Les 4 grands se font méga chier. Et quand on se fait chier, on fait quoi On joue à shoot dans le bébé <rire> Non, on se paye des petits coups à boire. Ah oui. Tous les 4 bourrés, même l'ado de 14 ans, Oh la vache vont voir la vie un peu plus guirette et vont décider que... Ils vont aller faire du ski. Ben bah oui, parce que si du on a ski. la neige, bordel Bah oui, ils ouais. pour faire du ski. Mais ils n'ont pas de ski. Du coup, ils vont dérober un matelas de protection d'une poutrelle de la station. Allez, viens, On dit que c'est une luge Et à 5, ils vont dévaler une piste avec leur matelas complètement sous. Sauf que leur descente s'arrête net 200 mètres plus bas lorsque le matelas heurte une barrière près du téléski. Et qui a trinqué le, bah, le bébé. Oui, le gosse. Fracture aux deux jambes. Oh la vache! Ils vont tous être évacués à l'hôpital, mais bon, pour la petite famille, la rigolade sera de courte durée, surtout lorsqu'ils vont découvrir la plainte de la station réclamant plusieurs milliers d'euros. Effectivement, Thomas, on en avait parlé dans l'émission, mais ce n'était pas cette bad news-là. Mais c'est un mec, ça s'est passé aux États-Unis, et c'est un. Il avait volé le matelas, il avait fait la piste, et il s'était écrasé contre le poteau où il avait enlevé le matelas, et il est mort. Ah oh, la vache! Ouais. On en avait parlé de ça Quoi qu'on en avait parlé Parce que moi j'ai l'impression d'avoir vu plein de gens faire, euh, faire une descente sur un matelas. Oui bah En oui. vidéo. En alors, fait ça arrive assez ça, souvent. Ouais, ouais. Ça arrive assez souvent. Bon, alors ne le faites pas, c'est dangereux. Bah là voilà. ils ont quand même un gosse qui a pris cher quoi. Ouais, Thomas. Oui Voici. Donc le moins cher de tous, c'est ça Ouais. Ouais. Ah <rire> Joyeux anniversaire Thomas Joyeux anniversaire <rire> Thomas escargot <rire> C'est ça et... Il un petit rire parce que s'il n'y a pas le rire des de c'est pas elle. Euh, c'est qu'elle s'est fait enlever, c'est un message. En bref, de Yoram, trouvé dans 20 minutes. En bref, Kyle Ipson a gagné, Thomas. Ah, génial Il a gagné parmi 72 000 participants, il a été tire sort et il a gagné. Il a gagné quoi Un euh, million. Non. Ah, c'était pas ce genre de concours-là Non. Une ramette de papier de 500 papiers. Non. Non, mais c'est un rêve, honnêtement. Ah oui, c'est bien. C'est un vrai, un vrai truc de ouf. Il a gagné un voyage de dingue. Un euh, voyage. Euh, à Dubaï Non, non, non, non. Un voyage. Autour du monde Une croisière Ah, sur la Lune Il a gagné le premier vol touristique dans l'espace organisé par SpaceX. Ah bravo Il avait mis toutes les chances de son côté. Des tickets de tombola, et il en a pris plein. Il a dépensé 500 euros en tickets de tombola parce que son rêve mmh. était d'aller dans l'espace. D'accord Et il a bien fait puisqu'il a gagné. Voilà, c'est lui à droite, okay. et tu vois, il est super et, heureux. Et 500 balles, c'est moins cher que ce que ça coûte réellement d'y aller. Donc ah il même a... Même il aurait pu même mettre... 1000 de triples, 000, hein. <rire> Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et là, après avoir été sectionné après avoir ouvert une bonne bouteille de champ, en aspergeant toute sa famille avec, en faisant « Ah Je vais dans l'espace Je vais dans l'espace !» Il relit les instructions et découvre que le poids maximal autorisé d'une personne est de 113 kilos. C'est pas mal, en vrai, parce que tu vois, genre, pour le parachute, c'est 90. Il pèse 149 kilos. Bah, il a le temps, en vrai, avant que le vol parte, non il se rend compte qu'il se... ne pourrait pas perdre 36 kilos en 6 mois. Si c'est possible, c'est possible, c'est possible frérot. Tiens bon, c'est possible, de ouf. Il a dû se résigner à offrir son billet à un de ses amis. Lui à gauche du coup. Ah, je, je, je, je, je crois. Et il a pu, en guise de l'eau de consolation, visiter les coulisses du décollage. Ah parce que le vol a déjà décollé ben, je sais pas. Mais non, mais en 6 mois c'est possible frérot, donne pas ton billet. Ben, non, en mec, vrai c'est possible, mec a abandonné. Oh non, c'est dommage. Et est Thomas, est-ce que tu veux justement, pour se joindre à, à cette tristesse, avoir un verre de larmes ou... Euh, boire un verre de sang à nouveau. Mon code activé Derrière moi des taches de sang Mais il n'y a rien devant Merci euh, Pampoitou, on passe à la bad news perso de Louis. Bad news perso. Oh. Bonjour, je m'appelle Louis. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Je ne sais pas si tu liras ce mail, mais bon, on ne sait jamais. Ben, on verra. <rire> Quand j'avais 8 ans, je jouais tous les samedis dans un parc à cache-cache avec plusieurs amis sous les yeux de mes parents. Mais un de ces samedis, alors que tout se passait normalement, je me suis caché lors de notre dernière partie de cache-cache contre le mur du parc derrière les plantes qui, je ne le savais pas, cachaient un mur tendre, c'est-à-dire un mur qui se désagrège vite. Ouais. Je me suis collé le long de la paroi, j'ai attendu et j'ai gagné. Personne ne m'a trouvé. Mais en sortant de ma cachette, victorieux, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et donc je suis allé voir ma maman en titubant et je lui dis d'une petite voix :« Maman, j'ai mal, j'ai mal là, là. » Ma mère a été Très surprise, en découvrant que du sang coulait sur mon visage et sur mes cheveux. Je n'avais pas remarqué que le mur contre lequel je m'étais caché était suffisamment désagrégé pour laisser apparaître un pic en métal qui m'avait perforé le crâne. Quoi Mais comment tu t'en rends pas compte Mais je sais pas, en plus c'est quand t'es enfant, t'es plus tendre. Donc je ne sais pas, il a dû Parce appuyer posé contre, contre ouais. le truc, il a dû s'appuyer pour bien se cacher, il s'est lui-même perforé la tête, ouais. c'est une spéciale perforation de tête oui, aujourd'hui. Oui, « hein. oui. euh, Nous sommes vite rendus à l'hôpital et j'étais pris de toute urgence lorsqu'on a vu mon état, le médecin qui m'a reçu et qui m'a soigné, alors déclaré à ma mère, vous vous rendez compte, il était à ça de mourir votre enfant. 3 à 4 cm de son cerveau. » Ah ouais Ouais. ouais T'imagines, ouais. tout va bien, tu fais ça tu vois des couleurs bizarres et après tu ne peux plus parler. Ça perforait le crâne, mais pas le cerveau. Alors là, Thomas, pour ton anniversaire. Là, c'est de la star de ouf. Là, on a du lourd. Hein. Waouh Ah, je le connais. Salut Thomas, c'est Kevin Adams. Bah, avec toute l'équipe de Bad News, on voulait te souhaiter un super joyeux anniversaire. Reste comme t'es, ne change pas. Et un an de plus, c'est rien. Tu sais, comme moi, tu peux rester jeune toute ta vie. Allez, on t'embrasse. Jeune toute ta vie, putain, c'est Kevin Adams. Le festival d'Angoulême a été annulé en janvier. Mm -hmm. Mais le festival d'Angoulême est en mars. Oui. Et donc, ce week-end, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis en dédicace au Festival d'Angoulême. Okay. Voilà. Donc, si vous voulez, venez me voir. Je crois que c'est à 13h euh, ou 15h le jeudi et les autres jours de 13h à 16h au euh, stand Delcourt. Et j'ai fait une blague à Ariel ouais. au Festival d'Angoulême. Donc, Ariel n'est pas au courant. Vous venez ce week-end, je filmerai cette blague qu'on verra dans Bad News plus tard. Mais en tout cas, vous pourrez découvrir une vanne que j'ai fait sur le stand d'Elcourt à Ariel Bitume. C'est le point hebdomadaire, Thomas. Et c'est une opération coup de poing. De plus deux. Voilà. Oh la vache <rire> Une opération. Voilà. On va passer à la bad news du jour. Euh, non, Thomas ah. On a encore quelqu'un qui veut te laisser un petit message. Salut, Thomas. C'est de la barre de bad news. Thomas, tu as 30 ans et tu étais fromager. Je sais que tu as peur de passer dans cette dizaine. Je pense aussi que je devrais te chanter. Vas-y Thomas, c'est bon. Vas-y Thomas, c'est bon bon bon. Vas-y Thomas, c'est bon. Vas-y Thomas, c'est bon bon bon, bon. Tu fabriquais du bon fromton. J'adore le fromage. Et, mais on va pas en faire tout un fromage. <rire> Joyeux anniversaire Thomas. Joyeux anniversaire Thomas Joyeux anniversaire Thomas Joyeux anniversaire Thomas Joyeux anniversaire T'inquiète je ne te chanterai pas tu veux mon Zizi Tu lui as écrit un texte ou Oui Et, et, vas-y Thomas c'est bon Tu fabriquais du bon fronton ouais. Il n'a pas compris Vas-y Thomas c'est bon Tu fabriquais du bon fronton C'était la rime Oui Il oui Ah oui d'accord Il n'a oui. pas bugé oui. Et <rire> Zizi en fait, c'est une de ses chansons. C'est son autre chanson qui a marché. D'accord. Voilà. Et au départ, j'ai pas, j'ai pas reconnu ça. Bah tranche. non, bah je non. Sais, qui. Quand il a commencé à chanter, je fais, oh, putain, c'est Francky Vincent. Tu pourras l'enregistrer, la mettre en MP3, les au de le téléphone. Euh... Euh, si tu prends l'avion prochainement, tu pourrais l'écouter pendant 10 heures. Ah bah là. Par exemple. Euh, <rire> ouais. Je vais pouvoir dire, en, euh, dans toutes mes petites soirées, que Francky Vincent, moi, c'était un bon anniversaire pour mes 30 ans. Hein. Bah là, je pense que là, là <rire> tu peux pas passer à côté. <rire> voilà. Merci beaucoup, Francky. On passe tout de suite à la bad news du jour. Bon alors, euh, on, va, on a quand même parlé, parlé pas mal de chats, de trous, donc parlons de zob. Et nous partons en Islande, Thomas. Je t'emmène dans un endroit magique. J'étais en Islande il n'y a pas longtemps. Hein. Ma halte entre mes deux avions. Euh, ah oui, c'est vrai. Les ah deux oui. fois étaient en Islande, et du coup. <rire> eh bien, voilà ce que tu as loupé. Alors, je ne vois pas très bien d'ici. Tu comprends pas où tu es Au musée de la, la stalagmite Non, le musée du phallus, Thomas. <rire> c'est vrai Oui. <rire> Tout ça, c'est des bites des organes génitaux de tous les mammifères d'Islande. C'est de la bite. L'antre de la bite, Thomas. Que des bites, voilà. Ah, elles sont dans du formal et tout, quoi. Eh oui. Ouais. Le musée se veut scientifique et suit donc la voie de la phallologie. <rire> L'étude des phallus et compte 217 phallus. 56 pièces provenant de 17 espèces de cétacés ou un attribut d'ours, 38 pièces provenant de 7 espèces de phoques et de morses, 21 espèces de mammifères terrestres sont représentées par 120 pièces, selon le site web. Wow. Encore des phallus. Et ce n'est pas tout. Selon le site, un homme, un homme, un humain, a fait la promesse au musée de lui offrir ses organes génitaux à sa mort pour que la collection soit Complète. Donc, euh, ce musée attend qu'un homme crève pour avoir le truc complet. quoi. Il a quel âge ce monsieur ah, Je sais pas, j'ai pas l'âge. Parce qu'il faudrait qu'on ait une petite fourchette de savoir quand est-ce qu'on pourra prévoir. C'est vrai, euh... c'est vrai, de faire le voyage pour voir une, une vraie bite. Quoi. Une vraie bite humaine, Mais vu finalement. On n'a jamais vu. Mmh, ouais, voilà, c'est ça. Je dois quand même avouer que lorsque on se balade sur les images de ce musée, on voit des trucs qui font flipper. Par exemple, ouais. c'est des bites de quoi les, Ça devient de la même espèce les deux là Parce qu'en une elle est quand même rikiki par rapport à l'autre. Putain, on dirait un pieu. Ça, c'est euh, baleine En fait, on ne sait pas. <rire> Mais je dirais, dirais c'est des orques. Des orques Ah ouais. En tout cool. cas, tout, moi, je vois pas ça dans ma chatoune. Hein. Non. Mais, Mais après, on se rend pas compte. Parce que mon nanoun, pas mon anoun non plus. L'échelle, on imagine que c'est un machin comme as, tu vois ah Ouais. Mais est-ce que c'est la vraie taille ah, Je pense que c'est hein. Ouais, ouais, je ouais. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Mais bon, ça doit être des animaux qui doivent avoir la bonne taille pour ouais, euh, ouais, la, la bonne chatte pour avoir le bon truc, quoi. Putain, c'est que des tops pointus, c'est bizarre. Ouais, ouais. Le musée est ouvert depuis 1997. Il a déménagé en 2012 dans des locaux plus grands à Reykjavik. Capitale de l'Islande. Ça montre un certain succès de la bite là-bas. Mais attends, mais c'est là-bas que je vais Reykjavik, je crois. Tu vas à Reykjavik Je crois que c'est là-bas. T'as une pause euh... de combien de temps Une heure, j'ai pas le temps d'y aller. Bah non, t'as pas le temps. Mais Thomas, l'Islande est aussi le pays le plus froid du monde. Donc on doit avoir un peu de bite retroussée là-bas, quand même. En même temps, c'est un pays volcanique. Donc c'est aussi ouais. le pays des geysers. Donc euh, l'image de la bite est sûrement très forte dans le pays. Euh, voilà, donc euh, bah, c'était destiné, je pense, Thomas, d'aller pour ton anniversaire en Islande, voir un endroit où il y a un musée d'habit sans, sans le voir. Thomas, les gens dans les commentaires te souhaitent un très bon anniversaire. Très Moi gentils. de même, bon anniversaire non, Thomas, courage pour cette trentaine <rire> que tu redoutes. Ça on va. a un Patreon, on a à peu près un abonnement YouTube peut-être, on a un Tipeee voilà, si vous voulez nous donner, ça aide pour faire cette très belle émission. Euh, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine avec en invité Eleanor Coste. Non, Non. Eleanor. Avec un invité, Eleanor Costes. J'ai vraiment un problème avec Eleanor et Eleanor. Sinon tu dis compliqué. Eleanor Costes. Et alors là... Ouais. Eleanor Costes. On va chercher quelqu'un euh, <rire> dans l'annuaire <rire> qui correspond. Merci, à bientôt, ciao. Ciao.